Gérard Chimisanas, qui êtes-vous Je suis actuellement psychologue, je travaille dans une maison d'enfants, dans un CMP. J'ai été très longtemps éducateur spécialisé en foyer pour adolescents, en CMP également, dans rural dans le milieu dans les quartiers urbains. Je suis psychodramatiste et analyste de groupe. Et euh, euh, je suis aussi un formateur occasionnel dans, auprès des éducateurs spécialisés. Et j'ai fait du théâtre, je fais du théâtre et du chant depuis mon enfance. Pourquoi ce livre Ce livre, c'est pour construire et transmettre mon expérience de, de nombreuses années en CMP. Je pense que ça peut intéresser des professionnels d'avoir comme ça un appui pour organiser leur. construire et organiser leur pensée autour d'un atelier thérapeutique et éducatif. Voilà essentiellement. Et aussi, c'est pour transmettre l'idée que par le jeu partagé, par la création ensemble, par le, la reconnaissance mutuelle, on pourrait faire face à, aux effets de l'inhibition, de, de, de, de, de la violence, de l'isolement. Ce livre, comment l'avez-vous conçu Je l'ai conçu à partir d'une du, représentation spatiale de la séance, avec dans la médiation au centre, le groupe qui a fait, qui a fait son objet, et le, groupe, et, le, et le cadre et l'institution qui, qui les contient. Les parents étant les accompagnateurs des enfants vers le soin, et étant aussi les, les passeurs des effets de, de transformation pour l'enfant. Ils l'accompagnent dans cet aller-retour entre le, le, le lieu de soin et aussi les effets dans la réalité. Cette, c est, c est, cet emboîtement gigone, ces enveloppes, permettent un adossement du cadre pour rentrer dans le groupe et un adossement sur le groupe pour rentrer dans le cadre. Le transitionnel euh, aménageant la relation à l'activité, à autrui, à soi-même, et le transférentiel permettant euh, de, une expression et un accès à la subjectivité et à l'intériorité de chacun. Quelle est l'originalité de votre approche Mon approche, c'est un dispositif avec un jeu de place. Il y a un comédien qui mène l'activité, un praticien qui lui régule le groupe et facilite l'entrée de chacun dans le groupe, et un observateur qui va lui accueillir par sa, sa disponibilité, sa suspension de l'agir, il va accueillir tous les effets de présence de, de chacun. L'activité la, permet un déplacement de la personne vers le personnage, sur le personnage. Le groupe mobilise les identifications et il, il donne une scène à la, à la singularité de chacun. Le cadre donne des coordonnées au sujet et une place par le travail de, de la relation et, et l'analyse de, de, en après coup de ces, de ces effets de transformation apparaît la subjectivité et l'intériorité du sujet. Ce livre à qui s'adresse-t-il Ce livre s'adresse, on va dire, aux professionnels de l'éducation spécialisée, à ceux du soin psychique, à ceux de l'éducation en général, je vais dire aux praticiens du théâtre, aux praticiens du groupe, aux praticiens de la relation d'aide. Et bien sûr aux jeunes professionnels pour leur permettre de de rentrer dans leur pratique et d'avoir des éléments pour les relier à la théorie. Avez-vous quelque chose à ajouter Je pourrais rajouter que le théâtre Permet, euh, permet une réalisation symbolique comme semblent vouloir le rechercher les jeunes avec les jeux vidéo, mais il favorise un engagement total. Réalisation symbolique, je veux dire, de, de, des pulsions, des angoisses. Voilà. Le, le groupe aussi est un, est un intermédiaire entre le, le familial et le social. Souvent, actuellement, on a beaucoup de familles avec peu de membres parfois des, des, des situations monoparentales et avec des enfants qui se retrouvent une trentaine en classe et le petit groupe permet ce travail transitionnel entre, les, entre ces, ces, deux, ces deux espaces de vie et aussi euh, le fait de vivre pendant plusieurs mois dans un groupe, de comprendre comment ça fonctionne et comment il évolue, ça permet ensuite de le transférer dans ses lieux de vie, à l'école, en famille, dans la société. Gérard Chumisanas, merci. Merci.